Salut les trogueurs, salut les trogueuses, alors là sur le 3 de, de euh, Formula One 2010, je suis là et je suis avec Antoine, donc c'est sorti sur PS3, Xbox 300, PC, c'est ouais, ça c'est ça. Et donc euh, c'est un jeu de simulation de Formula 1, euh, bah, c'est son grand euh, retour, hein, parce qu'après la version Wii, euh, sur la PlayStation et sur la Xbox, sur la PlayStation même, parce qu'avant c'était une exclu PlayStation, euh, ça faisait depuis 2006 qu'on n'avait pas vu un jeu de Formule 1. Donc là c'était euh, un grand événement, ouais, et euh, donc euh, on peut tout de suite euh, voir que graphiquement c'est joli euh, ouais, c'est plutôt sympa, surtout sous la pluie. La pluie est très bien fait C'est vrai que l'écran est soigné. Euh, on a, lui aussi est pas mal. J'aime bien euh, le, que ce soit en course dans les menus. Ouais. Là, là par exemple, le truc pour voir. Euh, le truc. Euh, non, à, à, à droite pour voir l'état de ta voiture et tout ça. Je trouve ouais. que c'est assez clair et tout. Et euh, donc, oui, c'est vrai que c'est assez soigné, non Et c'est pareil, pareil avec toutes les voitures ou pas Quoi C'est pareil avec toutes les voitures ou pas Ouais, ouais, ça va. Euh... Okay. Et tu peux nous montrer les vues donc il y a le but de Formula One, donc il y a celle-là qui est la vue caméra embarquée télé. Euh, donc, que, que je retrouve euh, le bouton pour changer de vue. Je dois passer le jeu de jouer en manuel, là ça va être difficile de tirer tous les boutons en même temps. Euh, alors, euh, non, j'ai déjà oublié cette école, putain. Bon, on verra ça, plus Bah donc, oui, En tout cas, il y a cockpit, pare choc la vue que j'ai là, et derrière la bagnole. C'est le ah, bon bon. classique, quoi. Et donc bah, commençons aussi par quoi, continuons par le plus important le gameplay dira-t-on. Euh... Euh, ouais donc euh, en fait euh, on peut reprocher souvent au jeu de nous faire partir en attaque tout seul bon là j'ai vraiment fait une connerie mais en fait je pense que ça vient euh, de la boîte automatique en fait quand on joue en automatique euh, le jeu nous fait rouler avec des régimes moteurs trop hauts et du coup euh, ça glisse alors que là depuis que je joue en manuel il euh, n'y a pas trop de problèmes. D'accord. Et euh, donc, au niveau, est-ce que la, les voitures sont bien paramétrables avant de partir en course euh, En fait, il y a un système de réglage. En fait, j'ai déjà essayé de régler ma voiture en mode détaillé, mais euh, en fait, ça donnait toujours de la merde. Alors qu'en revanche, les réglages rapides, euh, c'est plutôt bien foutu. Donc, c'est plutôt accessible euh, aux débutants, ouais. mais, par contre, mais, mais par, les, par contre, les réglages pointus, euh, ça donne euh, souvent de la merde, je trouve. Tu peux pas te pas voir GT5, euh, ouais. le 3, Guy, sur le site aussi. Oui, il y a quand même, c'est un peu mi-chemin entre accessibilité et gros geek. Ouais, d'accord. Euh... Et euh, donc, euh, sinon, au niveau, tu me disais aussi les pénalités, étaient très très dur avec toi le jeu. Ah ouais, même quand, en fait, quand t'es en réduit, c'est normal, un peu sévère. Et quand par contre, quand t'es en réaliste, le jeu, il est hyper sévère. Genre, des fois, c'est toi qui te prends des coups et le jeu te met la pénalité. Ouais, donc c'est un peu dérangeant. Et au niveau de la maniabilité plus générale Bah, justement, quand t'es en automatique, le fait que tu partes en attaque assez facilement, ça rend le jeu un peu galère. Euh, sous la pluie, ça rend très bien là, faut être un peu fin et tout. Mais en tout cas, il n'y a pas le problème de Shift 2, quoi. C'est très jouable à la manette. Et même à ce qui paraît, c'est mieux qu'au volant. Ah ouais Ouais. C'est plus adapté à la manette. Au volant, ce qui paraît, c'est pas très fluide. Et tout. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Hein, ça rend bien. C est, c est ouais, la conduite sous la pluie dans le 2010, elle rend bien. Ouais. Et euh, est-ce que au niveau des vitesses, tout ça, c'est... Euh... Ouais, l'impression de vitesse, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Le Ce donne... truc c'est que dans le 2010 l'indicateur de passage de rapport il se déclenche trop tôt du coup tu veux vraiment t'en servir de repère parce que... Euh, en fait... Et tu trouves qu'au niveau de la conduite c'est très réaliste ou c'est un peu aussi euh, modifié pour le jeu vidéo euh, C'est un peu modifié pour le jeu vidéo quand même je pense. C'est ouais, plus accessible. Parce que les freinages par exemple Mais dans l'ensemble c'est pas une conduite plutôt qui se veut réaliste. Ouais c'est pas du tout un truc un peu... Euh... Ouais c'est pas euh, du burnout out plus ou plus du Mario Kart. D'accord. Et donc on a régulièrement des conseils aussi par un. Par notre ingénieur. Ah euh... ouais. il dit pas trop système. de conneries, donc de ce côté-là ça va. Ouais. On regrette... Par contre ce que je regarde c'est qu'il n'y a pas de commentateur. Bon, te... Là c'est pas le jeu qui fait des siennes, hein. j'ai vraiment mis les roues dans la terre, donc c'est très bien fait. Donc on peut voir que la route mouillée c'est très bien fait. Okay. Par et contre c'est insupportable aussi. de mettre la marche arrière quand t'es en boîte manuelle. Il faut que tu rétrogrades pour mettre la marche arrière, pour accélérer, pour remettre le un bon rapport et tout. D'accord, donc on va continuer à en parler dans une séance de qualification. Faut aussi ajouter que, comme c'est un jeu Code Masters, il euh, y a euh, les moments rewind. Les donc, flashbacks, ça euh, les flashbacks. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en montrer hein, en quoi ça consiste euh, bah, En fait, c'est pareil de revenir en arrière. Euh, bah, montre-le euh, en même Quand on a fait une connerie, par exemple. Donc, okay, je vais montrer. Donc, c'est souvent qu'on a fait une connerie, donc il faut faire le mode replay. Voilà. Assez... le mode replay en in-game moi j'aime bien. Et voilà. Et donc et voilà. tu peux revenir en arrière. Et c'est bien parce que quand tu fais des accidents, même que tu n'as pas envie, tu peux voir quand même le mode replay. Ouais. Ouais. Moi, moi, moi le mode si replay in-game c'est un truc que j'adore On s'était tapé Donc j'ai en délire une fois on, on faisait des gros caramolages, ouais. ouais. etc. Bah, bah, ouais, moi, moi des fois je me tape des délires comme ça aussi ça m'arrive euh, sur les jeux que forme. Donc c'est assez sympa. Et euh, donc sinon il y a tous les circuits de la licence. La, la licence Formula est bien respectée dans sa globalité. Oh, ouais, très bien respecté euh, Tous les circuits tous, euh, les circuits, tous les pilotes. Il y a même euh, le commentateur de la F1 qui fait euh, journaliste. Euh, et une autre fille que je sais plus qui c'est. Ouais. <rire> D'accord. Et euh, au niveau de la BO, je trouve que les bruitages sont très très sympas et la musique est pas mal aussi. Oh, oui, la musique du menu Start est pas mal. Mais... Bon, J'ai l'impression que c'est tous les mêmes, hein, les bruits moteurs, Pour toutes les voitures les mêmes. Non pas tout à fait mais c'est très proche de ouais. Ouais. Euh... bruit euh, je suis déjà allé à un vrai bruit de 1, ils ont des bruits très proches hein, les voitures en fait ouais c'est vrai euh... et euh, bah, en fait c'est tellement fort en fait que je peux pas faire la différence au final c'est euh, pas ça, ça c'est juste ouais. qu'elles sont presque ils sont vraiment presque pareil quoi. Ouais. et euh, donc au niveau du multi online euh, apparemment il n'y a plus, plus grand monde tu me disais il n'y a plus personne ouais. ils sont tous passés sur le 2011 ouais. et euh, au niveau du multi local il n'y en a pas il n'y en, en a pas. du lan Ouais, tu peux faire du lan. Mais bon, qui fait du lan Qui a deux PS3 chez lui pour oh faire ouais. du lan Ça, ça me. Et voilà. Donc, bah, sinon, ton avis plus global par rapport au jeu, finalement. Euh, euh, Qu'est-ce que t'en as pensé C'est mieux que dans mes souvenirs. Hein. Euh, je trouve plutôt bon. Euh, C'est un bon retour de la formule 1, euh, plutôt réaliste mais accessible en même temps. C'est euh, une très belle réussite. On est habitué au bon jeu chez Codemaster souvent et ça faille pas à la règle. D'accord. bah ben, sur son nom dis salut.